Non, bah, méga déception le cast member a refusé de me filmer en fait j'ai pas trop compris pourquoi il m'a dit qu'il pouvait... qu refusait de filmer l'échange avec Mickey je suis super déçue en tout cas sachez que ça s'est très bien passé Mickey m'a proposé de tourner avec lui il m'a remercié de venir le voir et euh, du coup on a fait quelques photos ensemble mais je suis super triste de pas avoir de finir filmé surtout que bah, c'était le cas il y a deux ans donc je comprends pas trop <musique> J'adore la Royal Friendship Fair. Franchement, c'est ma grosse découverte de cette année, de ce séjour. J'adore ce spectacle. Je le trouve magnifique. Et je pense que demain, je vais tout faire pour être à l'heure et le voir en Parce que là, du coup, j'ai juste vu la dernière chanson <rire> que j'ai une mort pour vous, Mais j'adore ce spectacle. Vraiment, le, le fait d'avoir des chansons un peu originales, euh, la tenue de Tiana, <rire> la chanson de réponse. Enfin, je suis absolument fan. Écureuil Il est trop mignon c'est spécial parce que c'est disney okay. school. On est donc à Liberty Square et j'ai un fast pass pour faire Haunted Mansion mais j'aimerais bien voir également les Muppets si j'y arrive Bon bah bon, en fait les Muppets apparaissent euh, sur les fenêtres qui sont juste devant moi dans 5 minutes Alors écoutez, euh, je suis en place et je vais voir ce que ça donne J'espère que ce sera cool Kiri Kiri, I am James Jefferson, the town crier of Liberty Square Dans les ne pas C'est un Like... Ah, Ben Franklin here. A penny saved is a penny earned. And if at first you don't succeed, then skydiving is definitely not the sport for you. <laughs> <laughs> July. July. Oh, great moments in history. We said King George goodbye. We'll take away in all your minds and hearts. Great moments in history. Great moments in history. Great moments in history. Oh, C'est très mignon ce petit spectacle hein. Au départ ça n'a pas attiré beaucoup de monde Et au final euh, vu que ça prend sur toute la rue Hello Hi Décidément les américains adorent faire ça dans les vlogs hein. Oui donc je disais Vu que euh, Vu qu'en fait le spectacle donne sur la rue Enfin, il est vraiment visible du coup les, les gens se ramènent au fur et à mesure et c'est très mignon c'est très interactif en fait enfin, c'est très bien fait pour mieux comprendre l'histoire de l'indépendance américaine surtout avec l'humour des Muppets enfin moi j'ai beaucoup aimé et euh, bon c'est vrai que j'adore les Muppets déjà de base mais euh, c'était très mignon et très drôle Regardez-moi ce merchandising de malade mental, les gars. Bon, alors, je dois vous faire une confidence. J'ai craqué sur quelque chose de cette boutique, mais je vous montrerai ça dans ma vidéo haul que je sais que vous attendez avec impatience. C'est pareil. Regardez-moi les vêtements et tout. Enfin, on sent vraiment que les fans adultes ont de leur propre merchandising ici. Je suis jalouse. Je peux paraître chez nous. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je viens d'aller dans la boutique Memento Mori et d'acheter un souvenir. Voilà, voilà. <rire> Comme si la valise n'était pas déjà assez pleine. Et maintenant, je pars faire mon face passe pour Haunted Mansion. Only ghost stories, of <laughs> and marble busts. Arrangements may be made at the end of the tour. l'attraction et comme vous allez le voir sur le côté il y a un cimetière d'animaux qui est très réputé il est juste ici et en fait le truc qui est drôle ah, attendez je vous zoome ça le truc qui est drôle c'est que tout au fond vous avez Toad, Toad euh, de l'attraction Toad City Hall euh, qui a fermé ses portes pour remplacer Winnie Zipou et qui est donc dans le cimetière avec les autres animaux je trouve que c'est un clin d'œil assez rigolo un peu funeste mais rigolo vous voyez on le voit juste là bon bah Haunted Mansion c'est terminé j'ai essayé de vous filmer un maximum de choses de l'attraction. Je ne sais pas trop comment ça va rendre, mais j'espère que ça va aller. Et là, du coup, comme je vous avais promis, on va vérifier l'easter egg donné par l'Imagineur avec lequel j'ai mangé ce midi qui me disait que euh, dans la zone de réponse au sol, il y a l'emblème de Maximus euh, parmi les traces de, de pas de chevaux. Donc, on va regarder ça. Donc là, on est pile dans l'air de réponse. En plus, donc ça fonctionne bien. En fait c'est assez facilement trouvable, regardez. Il est marqué Maximus. C'est sur différents pavés. Bah, décidément j'aurais pensé que ce serait plus difficile que ça à trouver, comme vous le voyez. Il y en a quand même pas mal qui l'ont. Parce qu'on ne s'en lasse pas, je vous refais un plan ou deux de ces magnifiques toilettes. Hein. À présent je vais faire filard magique, je ne l'ai faite qu'une fois pendant mon premier séjour, je ne l'ai pas encore fait pendant mon, premier, mon séjour de 2018, donc allons-y, let's go, réparer ça, en plus il n'y a pas beaucoup d'attente normalement, donc tout bénéfice. et que vous allez rien y voir. Donc à tout de suite les Kixermy. Dining Room proudly presents your dinner. <cười> Pas terrible, terrible, mais si vous êtes fan des années 90, c'est clairement l'attraction qu'il vous faut euh, parce qu'il y a la petite sirène. Il y a Aladdin, il y a le roi lion, enfin toutes les chansons de notre enfant sont dedans donc euh, ça c'est plutôt cool. Après l'histoire est pas ouf c'est euh, Donald qui a perdu le chapeau euh, fantasy de Mickey qui après plonge dans les différents mondes. C'est mignon mais sans plus donc du coup ça justifie le fait qu'il n'y ait jamais que cette attraction. Mais je suis quand même contente de l'avoir faite et là maintenant je vais à New Fantasyland puisque j'ai vu qu'il n'y avait que 5 minutes d'attente. J'ai vu qu'il n'y avait que 5 minutes d'attente pour euh, l'attraction de la petite sirène qui est une attraction que j'adore et que je vous avais montré dans le tout premier vlog. Donc on y va Je voulais en profiter pour vous partager également l'autre easter egg révélé par euh, le monde d'Imagineering pendant le repas. Dans l'attraction Under the Sea, il y a euh, une arche et en fait le 18 novembre, chaque année à midi, la Terre est dans une position exacte et avec le soleil, si vous regardez l'attraction, ça fait un Ida de Mickey. Ça fait beaucoup de contraintes, mais si jamais vous êtes un jour à Walt Disney World, ce jour-là, notez-le, parce que ça doit quand même être un easter egg de fou à voir. Si c'est pas beau bon, ça, hein Même pas fait Dembo, pas faire Dembo, hein? <rire> c'est parti pour faire Dembo. Alors, cette boutique, c'est le mal. C'est la première où j'ai dépensé mes sous à Walt Disney World pour mon séjour de cette année, puisque j'ai dépensé presque 100 dollars ici. Je n'y retournerai pas, non, non, non, dit-elle en rentrant dans la boutique. Genre, les gars, c'est un truc de ouf. Comment j'ai aucune volonté? <rire> c'est impressionnant quand même. Hein. Bon, Regardez-moi comme c'est joli. C'est vraiment ambiance euh, cirque. Parfait. Une jolie tonne et demie de sucre plus tard. Vous en avez marre de me voir acheter Moi aussi. Mais regardez-moi cette beauté, j'étais obligée de craquer. Il est juste trop joli. Coucou Dembo oui. devrais-je dire double Dembo. je vais pouvoir vous montrer l'air de jeu qui se trouve à l'intérieur de la queue. cette fois-ci je vous emmène sur une partie de Walt Disney World que je n'ai pas encore faite, toute la partie Frontierland slash Adventureland parce que je veux aller faire Jungle Cruise il n'y a que 30 minutes d'attente alors que c'est une attraction qui est vraiment très très populaire aux US donc j'ai hâte de la faire et de la découvrir et bon c'est pas la première fois que je la fais mais ça fait très longtemps que j'en ai pas eu l'occasion donc here we go avec le soleil qui se couche c'est juste magnifique ça c'est l'attraction dont j'ai toujours pas compris le concept avec les espèces d'ours qui chantent qui me fait penser un peu à Dingo et Max je vous avoue que euh, j'ai pas prévu de la faire mais peut-être demain au moins la faire une fois avant de repartir de Walt Disney World Jungle Cruise de nuit, c'était franchement pas mal. On est tombé sur une cast member qui était super, super, super marrant qui y a une petite suite ambiante. Franchement, j'ai adoré ce moment. Euh, je me suis bien éclatée. J'ai compris une grande majorité des blagues. Et il y avait tout un passage dont je ne me souvenais pas du tout. C'était le passage avec la grosse, Donc, euh, grande surprise. J'ai beaucoup apprécié également et je suis très contente du coup de l'avoir fait de nuit. Et là, je me suis posée pour le nocturne. On est ensuite les feux d'artifice que je n'ai jamais vus puisque c'est un secret signé avait pas en 2016. Et j'ai hâte de voir ça.